Alors le conseil que je voudrais vous donner aujourd'hui c'est n'essayez pas de trader plusieurs marchés en même temps. Si vous êtes débutant vous pouvez vous concentrer sur un seul marché, c'est plus que suffisant. Pourquoi Eh bien il faut bien sûr que vous fassiez une analyse avant de commencer à passer vos trades et faire une analyse lorsque vous débutez ça peut prendre un certain temps. Donc imaginez que vous ayez devant vous sur différents écrans, si vous avez investi dans plusieurs, euh, un ordinateur avec plusieurs écrans, que vous ayez 10 marchés à analyser, ben, en comptant une demi-heure par marché vous allez passer la, maille, la, la moitié de votre journée à analyser les marchés. Donc ce n'est pas cohérent de faire ça. Concentrez-vous sur un seul marché, si vous voulez vous pouvez trader par exemple le matin le DAX, l'après-midi le Dow Jones ou alors faire comme moi vous concentrer sur un marché qui est le SP500 donc le marché américain des 500 plus grosses entreprises cotées en bourse et là vous pouvez trader 23h sur 24 si vous le voulez donc euh, du matin au soir. Donc c'est le marché américain donc il est ouvert également le matin pour nous Européens mais il est plus lent le, le matin et puis l'après-midi il est nettement plus actif comme vous voyez ici. Donc à quelle vitesse il bouge mais il y a vraiment de quoi faire toute la journée. Donc concentrez-vous sur un marché comme celui-là et vous verrez c'est fantastique, vous aurez des, des opportunités à différents moments de la journée. Si on regarde ici donc ce qu'a fait le marché vous voyez on est ici en 15 minutes donc chaque bougie correspond à 15 minutes. Vous voyez ce, ce qu'il fait comme mouvement donc on a plus qu'assez de possibilités avec un seul marché dans une journée. Vous pouvez même faire votre journée si vous utilisez donc euh, euh, une technique comme le market profile donc vous voyez avec ça, euh, vous pouvez faire très bien euh, votre journée en, en 10 minutes. Hein. Donc si votre objectif est de gagner 100 ou 200 euros par jour voire plus eh bien lorsque vous connaissez ce principe du market profile vous voyez qu'on a eu dans la journée donc des opportunités vraiment très intéressantes et à ce moment-là donc pas besoin de trader des journées, pas besoin de trader 10 marchés différents, un seul marché est plus que suffisant et euh, tous les jours vous avez des opportunités. Donc vous voyez ici le profil de, de la journée précédente ici donc on a vraiment vraiment des opportunités tous les jours sur un marché comme le SP500. Donc ne cherchez pas à vous compliquer la vie, euh, chaque marché a sa manière d'évoluer donc euh, si vous avez 5 ou 10 marchés différents à analyser c'est un travail colossal, vous n'aurez pas de meilleurs résultats que si vous vous concentrez sur un seul marché. Donc voilà c'était mon conseil d'aujourd'hui donc euh, n'hésitez pas à me poser des questions sous cette vidéo. Si vous voulez participer donc à des webinaires ou des masterclass eh bien vous avez un lien sous la vidéo, vous pourrez vous inscrire et on pourra si, ainsi échanger ensemble et je pourrai vous donner d'autres conseils. Voilà je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.